Bonjour à tous, merci d'être là, euh, donc aujourd'hui je vais vous parler, donc j'ai un petit peu du mal à trouver un titre, euh, mais de tout ce qui est là, euh, données, et données sous forme de graphes, et quel type d'informations on peut euh, en tirer, et comment est-ce qu'on peut euh, améliorer nos, nos modèles de données. Euh, donc juste à propos de moi, bon, c'est la première fois que je viens Pac-Con, donc on ne s'est pas encore rencontrés, euh, donc je suis d'avocéanatiste, pour l'instant je travaille au, au Luxembourg, euh, j'ai découvert les graphes justement il y a un petit peu plus d'un an, et euh, bah je vais essayer, donc je suis encore assez nouvelle euh, sur le sujet, mais je vais essayer de vous montrer ce qu'on peut euh, faire en un euh, peu plus d'un an euh, sur les graphes. Euh, donc on pense, quand on parle de données et graphes, en général on pense à ce type de visualisation, ce type de graphes, euh, qui sont très bien et très jolis, mais alors en fait c'est pas du tout sujet de ma présentation aujourd'hui. Pour moi, pendant les 20 prochaines minutes ou un peu plus, un graphe c'est ce type de structure, c'est-à-dire ce sont des nœuds, qui sont, donc certains sont connectés, sont connectés entre eux par des liens ou des, des edges. Donc avec cette définition en tête, un graphe, qu'est-ce que ça regroupe Ça regroupe tout ce qui est réseau, donc ça peut être un réseau routier, un réseau informatique ou encore un réseau social par exemple. Mais il y a beaucoup euh, d'autres applications. Il y a des applications en biologie où on étudie les interactions entre les molécules, entre les protéines entre elles. Il y a des applications en finance. Il y a plein d'autres applications. Par exemple, le dernier graphe que vous voyez ici, c'est quelqu'un qui s'est amusé à créer le graphe sur une des dernières conférences euh, auxquelles j'ai assisté où chaque euh, talk était représenté par un nœud et où chaque personne pouvait comme ça choisir son chemin dans la conférence pour faire son, son propre programme. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous parler de ça euh, maintenant euh, Les graphes, ça existe, euh, c'est pas un sujet nouveau, ça existe depuis pas mal de temps. Euh, ce que vous voyez ici, c'est l'évolution des trains sur les différents types de bases de données. Et ce qui est en vert, tout en haut, hein, ce sont les bases de données graphes. Donc les bases de données graphes, c'est ce un type de données donc, qui est en train de croître énormément. Donc il est très probable que dans une carrière, vous ayez un jour à voir ce, ce type de données si ce n'est pas déjà fait. Alors, en tant que euh, data scientist, en hein, tant qu'analyste de données, quel est le type d'information que vous pouvez extraire juste par le fait que vos données sont sous forme de map C'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. En fait, vous pouvez extraire des types d'informations, ce qu'on va appeler des graphic features, pour tout ce qui est machine learning, que vous pouvez ajouter dans vos modèles classiques. Et qui vont vous apporter une information supplémentaire. Si vous voulez ensuite aller plus loin, on peut faire du node ou du graph à meeting. Et euh, en dernier, euh, on peut faire ce qu'on appelle de la prédiction euh, de terme. Euh, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu des différents types d'algorithmes qui existent. Et dans un second temps, euh, je vous montrerai des exemples d'applications. avec de... Donc quand on parle graph, le premier type d'algorithme auquel on pense, c'est les algorithmes de plus court chemin. En général, quand on a ce genre de problématique, euh, on a déjà des graphes. Donc, en fait, je ne vais pas euh, mettre un plus sur le sujet. Ce qui est intéressant, c'est que euh, ce, les algorithmes de plus court chemin sont utilisés dans certains des autres algorithmes euh, que je vais vous montrer. Donc, le premier type d'algorithme, en fait, euh, dont je vais vraiment vous parler, c'est ce qu'on appelle les algorithmes de centralité. Qui nous servent à mesurer l'importance euh, des nœuds dans, dans un, dans un graphe. Euh, je pense que le plus connu de cela, c'est ce l'algorithme qu'on appelle le PageRank. Euh, alors, PageRank, ça vient de Larry Page, qui est un des cofondateurs de Google. Donc, c'est euh, l'algorithme, un des premiers algorithmes qui a été utilisé par Google pour faire le ranking des résultats de recherche. Euh, c'est un algorithme qui mesure l'importance des nœuds. En fonction euh, du nombre de connexions que le nœud reçoit, qui ont de liens, et euh, également de l'importance euh, des nœuds qui sont liés. D'accord c'est euh, ce qu'on dit du tout, je pense, quand on fait du SEO. C'est que euh, si vous êtes, votre site est lié par euh, le monde de la BBC, c'est un lien qui a une importance beaucoup plus forte que si vous êtes lié par euh, le blog de Bieber ou euh, XRI. C'est cette, euh, cette euh, c'est ça qu'essaye de traduire en fait la formule euh, du PageRank. Alors c'est une des mesures de l'importance d'un nœud, mais en fait, euh, selon le type de réseau que vous êtes en train d'utiliser, selon l'analyse que vous êtes en train de faire, euh, le nombre de connexions d'un nœud est pas forcément euh, le plus important. Il existe, pour ça qu'il existe en fait d'autres algorithmes de mesure de l'importance et de la centralité. Un des autres algorithmes, c'est ce qu'on appelle la betweenness. Euh, alors ici, on n'est plus du tout intéressé en termes de euh, nombre de connexions, importance des connexions. Ce qu'on va regarder, c'est le nombre de plus courts chemins. Donc là, on retrouve encore nos algorithmes de plus courts chemins. Donc le nombre de plus courts chemins entre deux nœuds du graphe qui vont passer par un nœud donné. Euh, là, c'est l'exemple typique pour ce genre d'algorithme. C'est euh, par exemple lorsque vous étudiez un réseau routier, ça va vous faire ressortir euh, très fortement les ponts. Un pont, en général, il peut avoir très peu de connexions, une de chaque côté. Par contre, si un, plomb, un pont est bloqué euh, dans votre bille, votre réseau va être impacté de partout. Donc, c'est ce que j'appelle l'identification des nœuds critiques dans, dans votre réseau. Donc, il existe d'autres types d'algorithmes de centralité, sont les deux on va dire, principaux que je vais vous montrer aujourd'hui. Euh, je vais passer dans la suite à euh, un autre type d'information qu'on peut extraire. Donc, après le ranking, en quelque sorte, des nœuds, c'est ce qu'on appelle la détection de communauté. Alors, détection de communauté, ça peut être relativement simple lorsque vous avez des graphes euh, déconnectés. Entre guillemets. Donc, vous avez euh, ici, vous voyez, euh, le, les nœuds en rouge sont connectés en eux, mais absolument pas connectés aux nœuds jaunes ou aux nœuds verts. Et donc, ça, c'est l'algorithme qu'on appelle le Connected Component, qui permet d'identifier ce genre de structure dans un graphe. Alors, ça, c'est la, la, la version simple. Euh, Lorsqu'on a des graphes, en général, on a plutôt des structures comme ça, c'est-à-dire où euh, il n'y a pas de parties complètement déconnectées. Et même si les connexions, par exemple ici entre le bleu et le rouge, ont l'air plus faibles que celles à l'intérieur du groupe bleu, elles existent toujours. Et donc pour ce type de graphe qui est un petit peu plus réel, on a d'autres petits algorithmes. Ce que je voulais vous dire aussi ici, c'est que, euh, donc on, on voit ici, on voit très bien euh, les communautés entre guillemets, euh, mais en fait sur un graphe, euh, les nœuds n'ont pas de position. Euh, en fait ce que vous voyez ici, ce sont quatre représentations du même graphe. Donc la visualisation est importante, mais elle peut aussi être un petit peu piégeuse sur certains aspects. Euh, donc, un des algorithmes pour justement la détection de communautés qui est un petit peu plus. Euh, euh, un peu moins basique que les, strong, les Connected Components, c'est ce qu'on appelle l'algorithme de Louvain. Alors, l'algorithme de Louvain, c'est l'algorithme qui essaye d'optimiser une quantité qu'on appelle la modularité et qui va justement en fait mesurer le, le rapport entre le nombre, le, le nombre de connexions qu'il y a à l'intérieur d'une communauté par rapport au nombre de connexions entre les communautés. Et donc, en fait, il va essayer d'optimiser cette quantité pour faire en sorte qu'une communauté soit très liée entre elles et très peu de liens avec la euh, les autres communautés. Donc si vous connaissez un petit peu les algorithmes de clustering, euh, j'aime bien comparer un petit peu au Kamins. Kamins va optimiser les distances à l'intérieur de clusters euh, et si on, utilise, on, on, on optimise en fait une, une répartition de liens. Euh, donc ici, ce sont juste d'autres exemples, encore une fois, d'algorithmes qui permettent de détecter des communautés. Euh, je vous ai parlé des components, je vous ai parlé de, de la méthode de Louvain, euh, et il y en a d'autres, je ne rentre pas dans les détails, mais euh, ils sont de toute façon euh, implémentés, vous pourrez, si vous voulez, vous amuser à, à tester selon votre, selon votre problème. Alors ça, c'est ce qu'on peut faire en termes, on va dire, de description. Euh, vous pouvez... À... Identifier vos nœuds euh, les plus importants. Vous pouvez identifier les communautés dans vos données. Maintenant, vous pouvez aller vers de la, vraiment de la prédiction, c'est-à-dire essayer de prédire quels sont les liens. Euh, alors, soit les liens qui manquent euh, d'un graphe tout simplement à cause d'une absence de données. Ça, c'est euh, enfin, toujours très utilisé, par exemple dans les études de réseaux criminels. Par définition, euh, vous n'avez pas toutes les informations, mais vous pouvez euh, essayer de les re reconstruire à partir de ce type d'algorithme. Et c'est aussi, euh, ça peut aussi être utilisé dans tout ce qui est prédiction de lien futur, Comment est-ce que le graphe va évoluer Ça, ça peut être utilisé par exemple pour faire des recommandations, recommandation, de produits ou, ou autre. Alors pour faire de la prédiction de lien, on a, euh, on peut utiliser plein de choses et on peut utiliser des variables spécifiques, des métriques spécifiques euh, qui sont euh, en fait qui ont été faites pour ça et qui euh, dépendent fortement de la structure du, du graphe, euh, beaucoup sont utilisés en fait sur la, la, la notion de voisin, savoir euh, si euh, deux nœuds ont beaucoup de voisins en commun euh, et comment est-ce que ces euh, voisins, euh, euh, l'importance de ces voisins en quelque sorte. Donc par, ici, par exemple ici, euh, une des euh, techniques consiste à dire que deux nœuds qui ont un voisin en commun sont plus, euh, sont plus, euh, ont plus de chances, euh, d'être connectés que deux nœuds qui n'ont pas de voisin en commun. Par exemple, dans l'exemple ici, euh, les nœuds B et C ont un voisin en commun qui est A, donc ils ont plus de chances d'être eux-mêmes connectés que les, les nœuds A et F qui, euh, pour lesquels on doit passer par deux nœuds pour pouvoir les, pour pouvoir les relier. Donc ça, c'est une des métriques qu'on peut utiliser pour essayer de mesurer la susceptibilité d'un enfin lien. Euh, une autre, qui euh, encore une fois est très connue, c'est ce qu'on appelle la méthode d'Ada. Euh, alors ici, l'idée est un peu différente. L'idée est de se dire que euh, des un nœud qui a peu de connexions, euh, les connexions qu'il a, bah, elles sont plus importantes et elles ont plus de sens. Euh, par exemple, euh, dans cet exemple ici, à gauche, euh, le nœud X, il a très peu de connexions et les nœuds U et V sont tous les deux connectés, connectés à X. Donc on peut se dire qu'il y a de fortes chances que U et V soient aussi connectés entre eux parce qu'ils ont un intérêt commun qui a un intérêt euh, fort. Euh, dans l'exemple de droite, euh, c'est la même chose sauf que X a énormément, énormément de connexions, euh, donc la, la probabilité que U et V euh, soient eux-mêmes connectés devient, devient plus faible. Et alors, encore une autre métrique qu'on peut utiliser, donc après la, laquelle choisir, euh, dépend de votre problème, euh, c'est ce qu'on appelle le total labels. Donc c'est euh, simplement euh, l'idée de se dire que plus un nœud est connecté, plus c'est un nœud social, entre guillemets, donc plus il est susceptible d'accepter euh, de, de nouvelles connexions. Donc ce sont trois types différents de, de métriques qu'on peut calculer pour ensuite inclure dans nos modèles pour euh, faire de la prédiction bien. Alors, je vous ai parlé un petit peu des différents types d'algorithmes, j'espère que je ne vous ai pas trop assommé. Euh, là, ce que je vais faire, c'est essayer de vous montrer quelques exemples d'utilisation euh, en Python. Donc, comment est-ce qu'on utilise en fait ces données Donc, soit on a de la chance et on a déjà une base de données graphes, peut-être que Neo4j par exemple, qui implémente en plus euh, les algorithmes, donc, extraire des données devient relativement facile. Soit, on n'a pas cette base, cette base, ce type de base de données. Mais, euh, en fait, on peut créer une structure de graphes et, en fait, tester ce que nous apporte ce type de, ce type de données sans passer par la base de données graphes. Donc, en Python, le package qui nous permet de faire des graphes et énormément de choses avec les graphes, c'est le package qui s'appelle NetworkX. Donc, c'est celui que je vais utiliser dans la suite. Donc, la première chose euh, qu'on doit faire, c'est euh, créer un graphe donc créer un graphe comme ce que je vous disais au début c'est quoi c'est une liste de nœuds et une liste de connexions entre les nœuds donc en fait on peut créer un graphe simplement à partir de deux fichiers CSV une, une liste de nœuds et une liste de, de liens de edge alors je vais prendre un exemple très simple euh, en imaginant euh, des données de style ce celles qu'on voit sur Stack Overflow donc on a sur Stack Overflow on a des utilisateurs les utilisateurs peuvent poser des questions ou peuvent poster des réponses et une réponse euh, répond en fait à une question. Et donc en fait ce que je cherche à faire ici, c'est d'essayer d'étudier de, ma communauté d'utilisateurs, de voir s'il y a des utilisateurs qui sont un peu plus importants que d'autres, s'il y a des communautés en, en, en, entre eux. Donc ce que je vais faire, c'est que mes nœuds vont être les utilisateurs et je vais créer un lien entre mes utilisateurs, si euh, un utilisateur A a répondu à une question de l'utilisateur B. D'accord Donc en fait, euh, si toutes mes données sont dans des tables SQL euh, classiques, avec des keys, etc., ma liste des notes c'est juste ma liste de mes des id et ma liste de eh nœuds, ben, c'est tout simplement euh, l'utilisateur 1, l'utilisateur 2, lorsque l'utilisateur 1 a répondu à une question de l'utilisateur 2. Une fois qu'on a nos deux fichiers CSV, on crée le graphe, donc l'objet dans NetworkX, en simplement en définissant euh, la liste des liens, la liste des nœuds, et on se retrouve avec un objet euh, graphe. Donc la première chose à faire, euh, en tout cas la première chose que je fais, surtout quand le graphe est euh, assez petit, ici si j'ai vraiment un, un jeu de données, il y a euh, une centaine, centaine d'utilisateurs, euh, c'est la euh, visualisation. Donc, euh, Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, un graphe, il n'y a pas une visualisation, il y en a euh, plein. Donc après, c'est à vous de choisir celle qui semble correspondre le mieux à votre cas euh, d'étude. Et euh, surtout, si euh, vous voulez, euh, comme je vais le faire un peu plus tard, euh, représenter le graphe plusieurs fois, euh, il est important de choisir ce qu'on appelle une layout. Donc en fait, c'est ce qui est fait ici. Euh, la première chose, c'est choisir la légale, c'est-à-dire où est-ce que les, chaque nœud va être euh, représenté, et ensuite d'appeler les, les méthodes pour le, représenter pour, euh, pour le graphe. L'idée étant que cette légale, elle est fixe, et donc chaque fois que je vais redessiner mon graphe après, chaque nœud va être exactement à la même place, donc ça permet de faire des, des comparaisons. Donc, euh, en France, on nous fonction sur nos algorithmes. Euh, la première chose, Premier algorithme dont je vous ai parlé, c'est les algorithmes de centralité, donc en particulier le PageRank. Donc PageRank, c'est l'algorithme qui est implémenté dans NetworkX. Donc en fait, euh, appliquer l'algorithme de PageRank sur notre graphe, c'est aussi simple que appeler une fonction dans NetworkX. Et euh, ensuite, pour, bah, pour le représenter et pour voir un petit peu ce qui se passe, comprendre ce qui se passe. Euh, c'est encore une fois la euh, représentation du graphe en utilisant donc la même euh, layout que celle qui euh, était ici, de manière à ce que ce soit euh, toujours euh, comparable. Euh, donc ce que moi ici, c'est un peu comme on s'attendait un petit peu euh, sur l'importance des nœuds en termes de Page Rank. Le nœud le plus important, c'est le nœud qui se retrouve au centre, qui est en jaune, on voit pas très bien ici, mais donc qui est le nœud qui reçoit énormément de connexions. Et ensuite, on a les nœuds qui sont en fait euh, en bleu, qui sont les nœuds euh, sur la, euh, la couche extérieure en quelque sorte, qui euh, sont les deuxièmes nœuds les plus importants. Et ensuite, il y a euh, tous les nœuds qui n'ont qu'une seule connexion, qui sont euh, tous en violet ici, donc qui ont une importance qui est relativement faible pour ce qui est du, du page -run. Alors, un type d'algorithme. Euh, une fois qu'on a l'importance de notre nœud, c'est les algorithmes de communauté. Euh, alors, l'algorithme de Louvain, par exemple, n'est pas implémenté directement dans NetworkX, mais il est implémenté dans Python Louvain, qui est un package qui euh, se sert de NetworkX. Donc, on peut très bien euh, appeler cet algorithme en utilisant comme, comme notre, notre graphe de départ. Donc, le résultat est ici. Et alors en fait là on arrive dans un problème qui est qu'il y a énormément, un autre problème de visualisation en fait, qui est qu'il y a énormément de communautés qui ont été détectées. Et donc en fait on n'a plus assez de couleurs pour tous les voir, donc on a l'impression que tout est dans la même communauté presque. Donc la raison de ça en fait c'est que dans mon graphe j'ai euh, pas mal de nœuds qui sont euh, isolés et qui du coup ben, sont dans leur propre communauté. Donc si je veux en fait résoudre ce problème... Et avoir un résultat qui est un petit peu plus intéressant, euh, ce que j'ai commencé par faire, c'est euh, enlever tous les nœuds qui sont isolés, c'est-à-dire des utilisateurs qui ont euh, posé des questions, qui n'ont jamais été répondues, ou, ou qui n'ont jamais posé de questions. Et donc en faisant ça, euh, on observe le résultat qui est à droite, où on voit très bien euh, apparaître euh, les différentes communautés, ou du moins celles auxquelles on, on s'attend un petit peu plus. Alors maintenant, euh, si euh, on veut faire de la prédiction, euh, en fait, ce qu'on peut faire en, de manière relativement simple, c'est que si j'ai mes utilisateurs, j'ai mes bases de données euh, classiques, je connais mes features, en fait, je peux tout simplement ajouter les euh, features que je viens de calculer sur l'importance du page rank par exemple, ou sur la communauté. Euh, par exemple, si je veux essayer de prédire euh, Parmi tous les gens qui sont là aujourd'hui, qui seront les gens qui seront présents à la prochaine PyCon Je peux prendre en compte euh, leur âge, je peux savoir s'ils sont membres de la FPI, s'ils étaient présents cette année, bon, je viens de le dire. Euh, mais aussi, je peux essayer de mesurer, euh, savoir si ce sont des personnes qui, euh, qui ont une grande importance dans l'organisation cette année, si ce sont des personnes de quelques communautés parmi les membres de la PyCon, ces personnes-là sont membres. Et donc en fait, ça me fait des features supplémentaires à intégrer à mon modèle. Alors, juste, euh, je vais juste vous dire un mot, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, lorsque vous avez une structure de type graph, vous pouvez donc euh, apprendre, euh, vous pouvez euh, déterminer vos features manuellement, comme on fait euh, en, en Data Science ou en Machine Learning. Après, on peut aussi aller encore plus loin, c'est-à-dire aller vers le Node embedding. Donc le node c'est ça consiste à extraire depuis de votre graphe et associer en fait à chaque nœud un, un vecteur, mais un vecteur tel qu'il il conserve en fait euh, la structure du graphe. Donc ce que vous voyez ici, vous avez un, un graphe à gauche et à droite vous avez la représentation du graphe en deux dimensions avec des valeurs qui sont associées à chaque nœud. Et euh, vous voyez que sur la, la représentation euh, de droite, en fait, vous retrouvez la structure du graphe, c'est-à-dire que les nœuds rouges sont toujours ensemble les nœuds bleus sont toujours ensemble, par exemple. Donc ça, c'est l'étape d'après. Une fois que vous avez fait euh, l'étude de votre graphe, que vous avez mis vos données sous forme de graphe, vous pouvez aller vers ce type, euh, type d'analyse. Voilà, donc c'était un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Euh, si c'est un domaine qui vous paraît intéressant, qui vous intéresse, je vous recommande vraiment euh, d'aller regarder le livre de Graffalberga, donc qui est très orienté euh, néophorlogie parce qu'ils ont énormément communiqué sur ce sujet-là. Euh, mais je pense que c'est une très bonne introduction euh, au sujet. Donc si vous voulez en apprendre plus, c'est un, un très bon point de départ. Voilà. Merci. Et euh, si vous avez des questions. Voilà. Sur l'isolement, il a été fait comment Parce que c'est un traitement sur le degré et les nœuds extérieurs ont disparu. Euh, alors, à quel moment, moment C'était ici, juste après là. Les nœuds euh, isolés, grosses, ont disparu. Alors, pourquoi les nœuds isolés ont disparu C'est ça Comment Quel est euh, le traitement En fait, les nœuds isolés, c'est des nœuds qui ne sont pas connectés. C'est les nœuds qui n'ont aucune autre connexion à, à un nœud. Ce ne pas les nœuds qui sont peu, peu connectés. C'est vraiment des nœuds qui ne sont pas du tout connectés. Oui. Bonjour. Euh, je voulais savoir, en termes de stabilité des résultats, est-ce que c'est assez facile d'instrumentaliser cela par des métriques et de pouvoir rejouer à la dans des tests unitaires ou des tests euh, d'intégration et de pouvoir avoir des métriques de contrôle Est-ce que les... Euh, ils ont tendance à être stables dans la partie 1D2 ou dans les est-ce est que c'est facile de, de de Alors, la question, si je comprends bien, c'est de savoir si les résultats sont reproductibles. Ouais, par exemple. Euh, alors, euh, à ma connaissance, oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de notion de. Dans les algorithmes que j'ai présentés, en tout cas, il n'y a pas de notion d'aléatoire. Euh, donc, ils sont euh, totalement reproductibles. la stabilité numérique est plutôt forte À ma connaissance, oui. oui. Euh, oui. Je me demandais est-ce qu'on peut utiliser des techniques par exemple d'analyse euh, euh, en composante principale, comme ça, en statistique, pour tenir ce même type de résultat. Alors je n'ai pas vraiment compris. Modèle statistique euh, de euh, lumière générale. Oui, alors donc la question c'était est-ce qu'on pourrait utiliser euh, donc, des modèles euh, statistiques de machine learning en fait euh, classiques oui, c'est ça. Ouais. Euh, c'est anciennement. Oui. Alors en fait, pour moi, euh, ce type d'algorithme est un input en fait, au modèle de machine learning. C'est-à-dire qu'en fait, il vous, il vous rajoute une information, un type d'information que vous, vous utilisez en plus de la, des informations des données que vous avez déjà dans les, al dans les algorithmes de machine learning. Mmh. Un petit peu en fait comme ici. Voilà. En fait, c'est rajouter en fait, des colonnes dans vos données. Et ensuite, effectivement, vous pouvez euh, faire du euh, principal component euh, euh, à, partir, à partir de ces situations-là. Les choses sont Oui. Oui, euh, par rapport aux prédictions d'itinéraire, quel rôle peuvent avoir les, euh, les implémentations en grave euh, alors la prédiction d'itinéraire, c'est du c'est du graphe en fait. Donc c'est du parcours euh, c'est du parcours de graphe. Et ensuite vous avez des algorithmes comme l'algorithme de Dijkstra, je crois qu'il est le plus connu, euh, qui permet de justement de, de trouver le, le plus court chemin ou alors de trouver des plus courts chemins avec des contraintes. Donc en fait c'est du graphe traversal, donc c'est du la traversée de graphe et du parcours de graphe. Ça a rapport à votre question. C'est déjà c'est par rapport à, à une prédition d'itinéraire plutôt qu'une prédiction de, de plus courte distance. Euh, de, enfin, pas de tradition mais euh, vous, vous décrivez euh, un algorithme de plus courte distance, mais euh, est-ce que vous avez des algorithmes, par exemple, de prédition d'itinéraire, euh, par exemple, avec un historique d'itinéraire facile? Ah, ça veut dire euh, par exemple prédire où est ce que vous allez aller en fonction de, euh, de, de, de, de, de l'heure de, de ce genre de choses c'est ça? Euh, non un itinéraire passé alors. alors si je comprends bien donc en fait vous avez euh, votre graphe donc vos graphes permet de faire des analognes de plus court chemin et ensuite vous avez sur ce graphe là vous avez les différents itinéraires c'est ça? En fait, non, je ne suis pas sûr de bien comprendre, comprendre où est-ce que vous voulez Donc, en fait, sur le graphe, vous pouvez faire des, donc, de la prédiction d'itinéraire par le fait que ce sont des chemins de, de, du plus court chemin. Et après, vous pouvez aussi utiliser du machine learning pour faire de la prédiction euh, en fonction de la personne, savoir euh, où est-ce qu'elle va, euh, et ce genre de choses, ou incorporer des contraintes. Euh, dans, le, dans le calcul de plus prochain. Je pense que je, enfin, je pense que c'est possible si je comprends bien ce que ce qu'on veut dire. Je suis pas sûr. <tousse> D'autres question. Oui pardon. Euh, par rapport à l'évolution et à la mise à l'échelle, par exemple ce type d'agro, ce type de déco, de okay, etc. C'est jusqu'à quelle échelle vous avez testé? Est-ce que ça se scale bien? Est-ce qu'on peut faire du partage, par exemple, de graphes et après, dans du mesh, du, du RP2 par exemple? Jusqu'à quel échelle on peut aller? Et quelle est une solution quand on dépasse le chèque par exemple? Alors, par exemple, euh, neo euh, 4 j alors j'ai pas les noms en tête, mais en fait, c des... ça a été fait pour avoir des clusters de base de données. Donc votre graphe peut être réparti sur plusieurs, euh, plusieurs machines. Donc euh, vous pouvez avoir des quantités de données assez euh, astronomiques. Euh, et les performances en général sont, sont, sont très bonnes, surtout lorsque vous faites euh, en fait des. Euh, vous allez traverser votre app sur plusieurs niveaux. En fait, euh, Contrairement à du SQL, quand vous allez euh, multiplier les jointures, euh, le SQL va perdre en performance. En fait, euh, les performances de Neo4j lorsque vous faites euh, sauter plusieurs nœuds euh, sont relativement stables. Et personnellement, est quel sein vous pouvez utiliser combien à peu près d'annones de de... Alors, personnellement, euh, je suis resté sur des graphes locaux et donc avec des nœuds jusqu'à quelques dizaines de milliers peut-être. Donc, c'est des tout petits graphes, euh, mais on peut aller beaucoup plus loin. Et est-ce que vous avez euh, utilisé des machines quantiques ou des trucs comme ça qui permettent d'accélérer drastiquement enfin alors, euh, est-ce que j'ai utilisé personnellement des machines quantiques euh, Non. Je sais que ça. <rire> non, non. On en parle un petit peu ces derniers temps, mais j'ai euh, pas eu l'occasion de toucher ce genre de... de ouais. Oui euh, Est-ce qu'il existe des librairies pour passer d'une euh, base de données classique SQL à une base de données euh, néoclantique, simplement oui, alors, euh, est-ce qu'on peut passer simplement du, du base de données SQL classique à du Neo4j? Euh, oui, euh, Neo4j a des outils pour ça, euh, à partir d'un port CSV et de choses comme ça. Bon, si vous avez plus de questions, je pense que ça va.